Paulina se laisse facilement troubler. Depuis qu'elle prend l'ascenseur chaque matin avec son voisin Antoine, elle a perdu certaines notions des priorités quotidiennes comme la relève de son courrier, le rangement de son appartement, son rendez-vous chez l'opticien, ou même des notions encore plus évidentes. Même si Paulina a actuellement des difficultés à composer avec ses émotions, elle n'en reste pas moins une excellente assistante juridique, concentrée, efficace et toujours présente pour les autres. Ça, à la CGT, nous le savons. Pour une juste reconnaissance, donne-toi le droit, votre CGT.